Ah oui, oui, oui, j'ai des idées cadeaux, oui. Moi j'ai 70 ans, hein, donc euh, j'ai de quoi faire. Ça, ça, ça, dépend, ça dépend des personnes, ça peut être euh, du parfum, pour les enfants, les jouets. Euh... Des play mobiles, des... des poupées pour la fille, hein. des jouets manuels en bois. Des make-up, des habits. Une chemise ou quelque chose comme ça. Bien. Alors bien sûr, bien sûr. Ça change. Oui c'est bien, c'est une très bonne idée oui. Euh, ouais mais ça me plairait. On voit la société actuelle, les gens commencent à comprendre qu'il faut s'aider les uns les autres pour avancer. Je pense que c'est tout à fait dans l'air le... dans du temps. Moi je suis sensibilisée sur ça, mes enfants aussi. J'ai une de mes nièces qui serait sensible, par exemple. L'avenir, ça, ça passe aussi par là. Face à la conjoncture et aux difficultés. Euh... Oui, un guide comme ça peut être, un, peut être intéressant pour s'en sortir au, au quotidien. Tout le monde est concerné.